Salut Dans cette vidéo, je vous montre comment faire de la récup de cagette de mandarine avec de la neige à structure. Ça peut être une idée pour un cadeau de Noël ou pour un cadeau de Saint Valentin. Parce qu'on va utiliser un pochoir en forme de cœur. On a besoin aussi de la peinture acrylique, une feuille décorée. Un petit peu épaisse, la vernicole importante, une spatule et toujours pinceau et bricole différents pour bien travailler. Dans ces cas, on va pas passer la sous-couche, on va passer directement la peinture acrylique qui va être absorbée par les bois. Elle va faire un effet vieilli. Je commence avec un accouche des peintures uniformes avec la couleur pierre noire et je vais en mettre partout sauf cette partie qui sera recouverte par la feuille de scrapbooking donc c'est pas nécessaire. Si le bois il est beaucoup abîmé, vous pouvez euh, les poncer avant, euh, avant la peinture pour les rendre plus lisses. Hein. On va bien étaler la peinture dans les trous de la cagette mais comme j'ai dit avant on n'a pas besoin de mettre de faire la peinture sur le fond parce qu'il y aura les papiers une fois que la peinture elle est bien sèche on va rajouter un petit peu du blanc pour la seconde couche et Surtout pour faire un effet essuyé. Alors, il est vraiment euh, plus facile de ce qu'on pense. On prend un petit peu de peinture blanche, un petit peu de peinture pierre noire et surtout on ne mélange pas en façon uniforme. Voilà, les gestes doivent être vraiment euh, très doux. On va caresser les bois et surtout on ne pense à rien. Le fait que les bois ne soient pas lisses, ça nous aide beaucoup. Parce que justement, il va tout seul faire des nuances. Si vous mettez trop de blanc, vous pouvez reprendre les gris et mélanger directement sur les bois pour avoir un effet moins évident. Maintenant, on va appliquer la neige structurée. On va fixer les pochoirs avec du scotch, comme ça il ne bouge pas. Avec la spatule, on va prendre la neige et on va bien appuyer sur les pochoirs. N'hésitez pas à mettre beaucoup de produits, on peut les récupérer après. Vous élevez enlevez 15 scotch pour éventuellement rajouter si on a besoin. Voilà, notre cœur est bien réussi et vous pouvez enlever les secondes de scotch. On va laisser bien sécher. On récupère la neige en plus. Après quelques coeurs et quelques étoiles aussi, que j'ai décidé de rajouter, je vais continuer ma cagette, parce que on est obligé à les faire en plusieurs fois par rapport au, au séchage. Je vous montre maintenant comment utiliser un pochoir dans un angle de, de la cagette. On le fait simplement une, deux fois. Vous n'êtes pas obligé à faire exactement la moitié. Ça peut être joli aussi trois quarts et un quart. On va faire une étoile aussi et une fois que sera tout sec on va finir la seconde partie euh, du cœur Maintenant je vous montre comment faire l'autre partie, c'est très facile, on repose les pochoirs au même endroit et on fait bien l'angle. Cette technique elle est facile et surtout d'effet. Il faut juste la faire un, deux fois. la neige à structure elle est bien sèche on peut procéder à couper la feuille pour mettre sur le fond alors naturellement si on veut ce côté il faut faire les marques dans l'autre on va quand même se garder un marge tout autour de 2-3 mm et on va s'aider aussi avec les plis naturels du bois, c'est mieux couper moins que plus, on peut toujours récupérer, il n'y a pas de souci. Je coupe encore un peu pour avoir vraiment la bonne énergie. Et maintenant je vais coller avec le vernicol. Il faut en mettre beaucoup parce que les papiers il est épais. Il faut faire comme si c'était des papiers en. Une tapisserie ça veut dire on mi avant on colle et un mi met après mettre beaucoup parce que en plus le bois il absorbe et vous aidez bien avec les mains aussi Ça va protéger aussi euh, les vernicoles, à part la fonction principale de coller, ça va protéger aussi euh, les papiers par rapport éventuellement euh, des produits qui vont euh, tacher les papiers, par exemple si vous mettez des fruits ou, ou de la peinture, ou des crèmes. Voilà, ça permet puis de nettoyer euh, les papiers avec une éponge un peu humide. reprenez bien vous êtes arrêté avec la colle et n'hésitez pas à mettre beaucoup On bien, on laisse bien sécher. Les pinceaux ils se lavent avec de l'eau tiède et du savon de Marseille. Notre cagette est finie, elle est sèche. Vous pouvez la vernir encore pour bien la protéger. Et vous pouvez l'offrir avec des livres de dents, de la peinture, des crèmes, des fleurs bref, avec un joli papier transparent tout autour. Vous montrerai euh, les photos euh, à fin vidéo ça peut être vraiment euh, une idée originale merci à bientôt